Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais manger Picard pendant 24 heures. La dernière fois j'avais testé Lidl et c'était une enseigne que je connaissais pas du tout, tandis que là Picard, je vais déjà y faire mes courses de temps en temps. Alors le but de cette vidéo c'est de voir aujourd'hui pour combien je m'en tire en mangeant que Picard pendant 24 heures et aussi découvrir de nouveaux produits que j'ai pas encore goûtés qui viennent de là-bas. Quand je parle de Picard à mes proches j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu un a priori sur le surgelé, comme quoi ce serait pas super bon au goût. Donc aujourd'hui je vais voir s'il y a des produits que je trouve mauvais, s'il y a des coups de cœur au contraire. Je vous emmène avec moi, c'est parti J'ai acheté des trucs qui ont l'air trop bons, vraiment j'ai acheté des trucs qui me faisaient trop envie. Là j'ai pas fait attention à si c'était sain ou pas, je me suis fait plaisir. Par contre il y a des trucs que j'ai pas acheté parce que j'ai un tout petit congélateur et du coup j'ai des trucs qui viennent de chez Picard qui sont déjà dans mon congélateur et que j'avais pas racheté exprès pour la vidéo. Mais j'ai pris quand même l'essentiel. Là je vais commencer par vous montrer ce que je vais manger à midi parce que je commence, c'est 24 heures pour midi et je finirai demain matin avec le petit déjeuner. Pour bon, midi du coup j'ai pris du bœuf lak. je sais pas si je prononce correctement, mais c'est une recette asiatique, donc là Vietnam, et ça me fait trop penser à pitaya, je sais pas si vous connaissez cette chaîne qui fait des bœuf lak, qui fait aussi des sillets, j'aime trop, et du coup bah, ça m'a fait penser à ça, j'ai jamais goûté, donc euh, je vais goûter ça, j'espère qu'il est bon parce que j'adore ce genre de plat, et pour le dessert j'ai pris un petit crumble aux fruits rouges, c'est le moment de goûter ça alors ça se fait chauffer au micro-ondes pendant 6 minutes 30 et ça ressemble à ça. Franchement ça n'a pas l'air dégueu pour le moment. On va voir ce que ça donne une fois décongelé. Donc je vais ouvrir ça et je vais le mettre au micro-ondes. Sorry pour ce bruit de micro-ondes mais j'ai vu que le crumble pouvait se faire au micro-ondes ou au four et du coup je vais le faire au four parce que je pense que ce sera meilleur. Ah et bien sûr si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire ça me ferait vraiment super plaisir. Et c'est gratuit. N'a-t-il pas l'air excellent Par contre, mesdames et messieurs, je sens la dinguerie arriver là. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas me servir de mon four ou si c'est mon four qui déconne. Je ne sais pas qui donne nous deux à tort, mais il faut savoir que j'ai déjà fait craver du carton dans ce four. Vous voyez le rapport Cette vidéo va potentiellement mal tourner. J'espère quand même pouvoir déguster mon crumble en paix. Franchement, ça sent bon, mais j'ai l'impression que ça va être un peu sucré, trop sucré même. J'ai l'impression que ça va être écœurant. Alors je vais commencer par goûter un petit morceau de viande, c'est pas la meilleure viande que j'ai mangée mais ça se tient, c'est assez tendre C'est pas hyper relevé, j'ai l'habitude de manger des bœufs Le qui sont un petit peu plus relevés que ça Mais franchement c'est bon, c'est une bonne découverte Contrairement à ce que je pensais, c'est pas aussi sucré que ça en a l'air, à l'odeur ça a l'air vraiment plus sucré que ça donc c'est bon et c'est pas aussi écœurant que ce que je pensais. Franchement c'est une belle découverte, je pense que je pourrais le racheter. Je vous l'avais dit, le truc est en train de cramer alors que ça fait même pas 10 minutes. J'arrête tout, non mais ce four ne va pas. Je crois que je l'ai arrêté pile à temps parce que là la tête du truc... Franchement la catastrophe a été évitée de peu. Il est trop bon. En dessous on a du coulis de fruits rouges et dessus le crumble, il est bien croquant. Par contre, je pense que ça aurait pas été la même au micro-ondes. Je pense qu'il aurait été un petit peu mou. Donc, j'ai bien fait de le faire au four. Vraiment, j'ai évité la catastrophe. Mais ça aurait été du gâchis. Il est super bon. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà goûté ce crumble, si vous l'avez déjà fait au micro-ondes, s'il est aussi croustillant que là. Déjeuner terminé. Franchement, j'ai plutôt bien aimé ce repas. Surtout le dessert. Après le buffalo claque, j'ai bien aimé aussi. Mais j'ai l'habitude de manger des buffalo claques frais. Du coup forcément j'étais un petit peu déçue Après si on compare à d'autres plats préparés par exemple qui sont pas surgelés ou autres Enfin je trouve que c'est vraiment un bon bœuf claque clac pour du plat préparé Donc c'est validé, je pourrais racheter les deux Franchement je pourrais racheter le bœuf claque clac et le crumble J'ai plutôt bien aimé donc c'est validé Vous pouvez goûter ces plats, vous pouvez les acheter en tout cas moi je les ai plutôt bien aimés Et du coup on se retrouve pour le prochain repas on se retrouve il est actuellement 19h et pour le dîner j'ai prévu de faire des gratins de légumes à base de carottes jaunes, oranges, courgettes et brocolis. Et avec ça je vais faire cette tarte poivron chorizo feta qui a l'air super bonne. J'ai trop hâte de goûter. Le seul problème c'est que je vais devoir encore utiliser mon four des enfers. Et voilà à quoi ça ressemble une fois cuit. Et ça sent hyper bon. Surtout la tarte, là, elle a l'air excellente. Et voilà à quoi ressemble mon assiette. Donc je vais goûter ça tout de suite. Je vais voir si le gratin est assez cuit. Du coup, ça sent trop trop bon. Goûter en premier le gratin. Mmh, très bon. Ça fait comme un flan de courgette. Ça me fait penser à ça, la texture. Vous voyez, c'est des légumes en fait coupés un peu en julienne. Par contre, il va falloir que je vous remette un petit peu parce qu'il est gelé vais goûter la tarte qui elle est cuite pour le coup j'en suis sûre mmh, excellent, excellent. alors ça d'office je rachèterai, je crois que la tarte c'est vraiment mon truc préféré de la journée enfin je dis ça j'ai pas encore goûté de dessert après mais en salé je crois que ça va être mon truc préféré donc là ce que je vais faire c'est que je vais remettre les gratins, cuire un petit peu enfin chauffer du coup et je vais manger pas de petite tarte mais franchement je peux déjà vous dire que le gratin est très bon ça fait en fait comme un flan de légumes avec euh, bah, des carottes coupées en julienne, le brocoli euh, coupé en petits morceaux. Et la tarte, c'est vraiment un coup de cœur. En fait, ça fait comme une sorte de pizza parce qu'il y a le côté chorizo, tomate, mais avec de la feta en plus par-dessus. C'est une tarte que j'avais jamais goûtée. Et franchement, faudrait que j'essaye de la faire maison. Ça, c'est ma lumière qui est en train de déconner. Et maintenant, le dessert. Il y a À chaque fois que je vais dans un restaurant qui a un fondant ou un moelleux au chocolat, je veux le goûter. Alors, sachez que je suis hyper exigeante et qui est pareil, qu'il y aurait un client sur trois qui achèterait ces moelleux. J'ai des attentes très élevées. Alors déjà, ils se présentent comme ça. Ils sont dans des petites... Euh, comment appeler ça Coupe en aluminium. Ou caramel -kér en aluminium. Mmh, ça sent hyper bon. Alors là, c'est des cœurs coulants en chocolat. Il y avait aussi chocolat blanc ou caramel. Donc euh, la prochaine fois, pourquoi pas tester chocolat blanc. Et, few minutes later. Et ce qui devait arriver. Arriva. Oh purée j'ai laissé 5 minutes, ils sont carbonisés C'est abusé, vraiment J'en ai marre, mais j'en ai trop marre Ils avaient l'air tellement bons J'avais mis à moins de 200 degrés pendant 5 minutes J'ai mis un compte à rebours de 5 minutes sur mon téléphone Je suis venue avant même que le compte à rebours ait sonné Et vous voyez l'état qu'ils sont, mais c'est horrible La déception, ça pouvait pas être un des sur 10 Bon bah go ouvrir la fenêtre Bon du coup j'ai réussi à les démouler Vous voyez l'état je suis pas très optimiste honnêtement. Alors, voyons voir. Je crois qu'il est même pas coulant. Ah, si, il est coulant. Il est même archi coulant, mais cramé au-dessus. Mais quand je l'ai cramé au-dessus, c'est. Ah, mais en fait, il fallu que je laisse que 3 minutes au final, quoi. Allez, on va goûter. Alors, c'est bien coulant au milieu. C'est trop cramé au-dessus, mais sinon, c'est trop bon. Franchement, je pense que si ça n'avait pas été cramé, ça aurait été un 10 sur 10 pour un gâteau surgelé. En fait, il aurait vraiment fallu que je laisse ça 3 minutes. Parce que, mis à part le cramé au-dessus, sinon il est bon en fait. Conclusion de ce dîner, ça aurait pu être un 10 sur 10 si les gâteaux n'avaient pas été cramés. Franchement, c'est trop dommage parce que ça se sentait que c'était des bons produits. Dans le sens où le chocolat il était pas trop prononcé C'était pas genre euh, le genre de gâteau au chocolat que tu manges Et qui te cale vite dans le sens où c'est vite écœurant Là c'était plutôt le goût du cramé qui était écœurant pour le coup Donc c'est vraiment dommage Mais bon j'en rachèterai, je les ferai cuire correctement cette fois-ci et sinon, bah, super bon la tarte, gros coup de cœur et les gratins aux légumes. Je pense que je les rachèterai. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé. Et nous on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner. The next day. Good morning. On se retrouve ce matin et je vais faire des gaufres et un soumoussi Smoothie que j'ai déjà depuis euh, très longtemps dans mon congèle. Voilà donc pour les gaufres qui sont mes congés, puisqu'elles sont restées dans le frigo depuis hier. Elles sont à faire au gris pain ou au four. Et je vais bien surveiller cette fois-ci. Et j'ai du coup le smoothie. Je mets ça dans le four. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de smoothie comme ça. Il est là, excellent. Et les gaufres sont prêtes. Je ne les ai pas faites cramer cette fois-ci, j'ai bien fait attention. Je vais goûter ça, c'est chaud, elles ont l'air croustillantes, bien croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur, j'aime beaucoup. Dedans il y a de la banane, myrtille, framboise, fraise et jus de citron vert. Très bon, j'avais oublié mais je crois que je vais en racheter encore parce que ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas bu. Et avec mes gaufres du coup je suis en train de mettre de la pâte à tartiner, donc là c'est la food spring. Alors d'un côté c'est ouais et d'un côté euh, c'est chocolat classique. C'est une alternative à la pâte à tartiner classique pour avoir euh, un apport en protéines supplémentaires. Mmh. Trop bon. Conclusion de ces dernières 24 heures passées à manger Picard. Alors j'en ai eu pour un total de 20,95€ pour 6 articles. J'ai une petite remise de 18 centimes. Alors les 4 gratins de légumes 3,80, la tarte au poivron 3,55. Le bœuf, l'oclac 4,99, c'est l'article le plus cher de ma note. Les 6 gaufres 2,99. Les moelleux au chocolat 3,50. Alors ça je trouve pas ça cher du tout. Crumble aux fruits rouges 2,30. Donc il y a des articles qui sont plus ou moins chers. Je trouve que globalement ça va. En fait les produits un petit peu plus spéciaux, j'ai l'impression qu'ils coûtent un petit peu plus cher. Mais les basiques sont corrects. Enfin c'est mon avis, dites moi le vôtre dans les commentaires. Et franchement c'est un sans faute, la seule faute qui est dans cette vidéo c'est mon four Mais bon franchement c'est un 10 sur 10, je vous recommande Picard à 100% D'ailleurs j'ai vu sur le ticket de caisse qu'il y avait écrit l'enseigne préférée des français En fait autour de moi les gens ont un petit a priori sur Picard Mais globalement apparemment les français aiment bien Donc je vous le confirme, c'est du surgelé et c'est bon Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas non plus à me dire quelle enseigne vous voudriez que je teste dans les commentaires en attendant la prochaine vidéo je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite Bye